Nombre caché dans la colonne, 1. Nombre caché dans le grand carré, 2. Nombre caché dans le grand carré, 6. Un groupe de nombres nus, et isolés dans la colonne.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 10 8 9, 9 Nombre caché dans la colonne 1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 Nombre caché et unique dans la ligne 5 Nombre caché dans la colonne 5 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu